Tous les jours on retourne la scène, juste fauve au milieu de l'arène. On ne renonce pas, on essaye de regarder droit dans le soleil. Et ton cœur au labo de lumière. Quand l'amour revient à la poussière On ne se console pas On essaye de regarder droit dans le soleil à la croisée des âmes sans sommeil et mis à autant que le ciel t'avait dit que tout se paye Regarde bien droit dans le soleil Tourne, tourne la terre Et les ombres qui marchent à tes côtés Dans le parfum des nuits sans pareil Et l'éclat des corps qui s'émerveillent Ses lèvres avaient un goût de miel On regardait droit dans le le soleil, les serments se dispersent dans l'air et les mots qui retombent à l'avouer, on ne sait plus comment ça s'épelle, regardez droit dans le soleil, tourne, tourne la terre. se dissout dans la lumière. L'acier et les ombres Siégé par le chant des sirènes, sentinelle au milieu de la plaine. Le tranchant de l'œil, on éveille, pour regarder droit dans le soleil. Alors, pour jouer le couplet, c'est en trois temps déjà. On commence par un La mineur. Tous les jours on retourne la scène. Juste fauve au milieu de la reine. On renonce sol, on ne renonce pas. On essaye La mineur de regarder Mi majeur dans le soleil. La mineur. Même chose pour leur France, c'est tout le temps comme ça. la bande de lumière quand l'amour revient à la poussière on se console sol on essaye de regarder la mineure de regarder mi oui, majeur 3 dans le soleil pour le refrain donc le refrain à la fin du couplet il reste sur son la mineur puis le refrain c'est Do, donc tourne, tourne, sol, la terre, la mineure fa, do, tout se dissout, sol, dans la, la mineure lumière, mi majeur, fa, l'acier, mi majeur, et les ombres, la mineur, qui marchent fa, Pour le deuxième refrain, à la fin de ce deuxième refrain, il y a un petit pont avant les quatre derniers vers, c'est-à-dire que donc ça fait euh, donc euh, l'acier et les ombres qui marchent à tes côtés, et c'est là que ça se passe, Do, Sol, La mineur. c'est sur cette basse là donc euh, fa, le, fa, le Fa il dure un certain temps euh, je sais pas combien de temps il faut écouter la, la chanson euh. moi c'est instinctif si ça tombe je me trompe Je pense que vous avez toute la matière en main pour, euh, pour la jouer, peut-être la chanter. Mais pour la structure, euh, écoutez la, la, le clip YouTube. Euh, C'est comme ça que j'ai fait. Voilà. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous a plu, même si ça ne vous a pas plu. Et voilà.